What's up, gens de l'Internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien se aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur le meilleur serveur PMV faction de la planète. Aujourd'hui, on est sur KFaction V2, les amis. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la date d'ouverture. Mais juste avant qu'on commence, les amis, je voulais juste vous dire qu'on a un concours dans la description pour gagner 5 grades d'élite, donc d'une valeur de 30 euros chacun euh, sur le Twitter du serveur. C'est très simple, vous followez le Twitter du serveur, mon Twitter personnel, et vous retweetez le tweet et vous pouvez gagner Il y a déjà. 160 personnes qui ont participé. Si vous voulez faire partie de ces personnes et puis peut-être avoir un grade gratuitement lors de l'ouverture, les amis, c'est maintenant disponible dans la description. Aussi, juste une petit euh, truc avant que je vous présente de savoir de A à Z. J'aimerais que si vous voulez devenir euh, modérateur, vous pensez que vous avez les capacités pour être helper, modérateur, ce genre de truc là. On vient d'ouvrir sur le forum la catégorie pour les candidatures helper. Donc, il faut commencer par être helper, ensuite graduer les échelons au fur et à mesure que vous êtes dans le staff. Donc voilà. Euh, un coup, vous avez posté votre candidature, ne. Se Parmi pas les membres du staff pour qu'on aille voir vos candidatures, on va aller voir les candidatures quand on en aura besoin d'un nouveau membre du staff ou deux nouveaux membres du staff. Lors de l'ouverture, nous allons recruter environ 10 à 15 helpers dans la première semaine pour pouvoir vraiment aider les joueurs. C'est sûr que les premiers helpers qu'on va recruter, il faudrait que ce soit des joueurs de, de KFaction V1. Donc, signalez-le que vous avez joué à KFaction v si vous avez bien joué, etc. Parce que, tu on veut pas des gens nouveaux, malgré que les nouveaux, vous allez pouvoir venir plus tard. Mais bon, on veut quand même des gens qui connaissent le fonctionnement de KFaction, l'esprit qu'on a euh, dans le staff, etc. Si vous savez pas c'est quoi prix du serveur, c'est un faction euh, Farm to Win. Vous pouvez acheter vos points boutiques, vous pouvez obtenir vos points boutiques en jeu. Tout est obtenable en jeu. Donc, on va directement... Euh, forcer l'accès la, sur ça, donc quand vous faites slash shop, vous avez accès à acheter les spawners, vos tags, qui est un petit petit truc devant votre pseudo, genre vous pouvez mettre euh, votre pays, OM, des trucs comme ça on va mettre Québec, parce que je suis québécois, voilà vous avez un petit tag juste devant votre pseudo ça sert un peu à rien, mais bon, vous pouvez acheter des kits comme vous pouvez voir ici pour de la monnaie, vous avez vos kits vous avez aussi des, des items de PVP donc des pommes, des items pour PVP vous avez les items normal, donc les trucs pour farmer, vous allez me dire, ouais mais le shop est vraiment petit c'est normal parce que euh, c'est vraiment ça service que vous devez travailler pour autre truc, les grades vont être bientôt Disponible, on veut juste attendre de savoir comment l'économie va bien se dérouler ou pas. Même chose pour le, le magasin des points boutiques, mais vous allez pouvoir avoir, obtenir des pi pièces de points boutiques en jeu et les échanger contre des grades, des clés, des spawners. Tout ce qui est achetable sur la boutique va être aussi disponible en jeu avec ces pièces là. Donc ça, ça va être vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte qu'on mette ça en place. Vous pouvez aussi acheter des levels, les têtes de vos Youtubers préférés. Donc vous pouvez acheter la tête d'Aricon, du QCX, du etc. Ainsi de suite, vous pouvez acheter les têtes de vos Youtubers favoris pour décorer vos bases. Vous pouvez aussi acheter des blocs pour l'instant. que ces blocs là de disponibles. Et dans les trucs que vous pouvez vendre, vous pouvez vendre les pumpkins, les cactus et tout ce que vous voyez ici à l'écran pour vous faire de l'argent ensuite quand vous avez de l'argent, vous pouvez comme je dis acheter tout ce que vous avez fait en ce moment, mais vous pouvez aussi sur le serveur, farmer les points les points, qu'est-ce que c'est les points? C'est euh, des points que vous allez obtenir grâce au warp PNJ donc vous allez faire warp PNJ, ok je suis trop con Air Warp et on va aller au warp PNJ, vous arrivez au warp PNJ vous avez plusieurs PNJ donc comme des dragons, le paysan qui vous propose euh, des cookies contre des émeraudes, des melons des patates etc, vous obtenez des émeraudes. Ah, vous pouvez aussi farmer les, les minerais. Comme vous voyez ici, Lambert nous propose des minerais. Ensuite, Sébastien nous propose des loot de mobs. Euh lui nous propose du bois et celui-ci va nous proposer autre chose plus tard. Et ensuite, vous échangez vos émeraudes contre des points. 36 émeraudes pour un point. Quand vous avez un point, vous faites slash point submit. Vous mettez votre point dans votre classement et on peut voir que maintenant le classement s'est agrandi. La wilderness est première avec un point vu que je suis dans la wilderness. Comme vous voyez, je n'ai pas de faction. Donc je suis dans la wilderness. La wilderness a un point. À la fin de la version, les champions gagnent le grade champion. Donc c'est plutôt simple. Je vais vous montrer quest ce que ça donne. Grade champion, c'est comme un grade élément. Durant toute la version, vous allez peut-être avoir Un kit champion plus tard, on n'a pas décidé encore On voulait vraiment que le serveur commence à dérouler Avant de rajouter des trucs trop cheap pour les champions Pour pas qu'il y ait un avantage exceptionnel Donc groupe 7 champions, vous allez avoir, les champions vont avoir Un tag comme ça dans le chat et aussi Dans le tab comme vous allez pouvoir voir C'est plutôt intéressant mais rien de particulier Ils ont aussi reçu des points boutiques Donc les, les trois dernières factions qui ont gagné C'était la, euh, la favoritiste qui a été la championne Ensuite il y a eu euh, La numéro 2 qui était la Void Legacy Si je ne me trompe pas et la 3ème qui était la faction d'un autre youtubeur qui s'appelait 4 leo quelque chose comme ça ils ont gagné aussi des points boutique donc voilà si vous pour cette version-ci ça va être la même chose le grad, la pour la V3 en gros ça veut dire que la première faction va avoir le grade champion ainsi que 100 euros euh, 150 euros de points boutique et la deuxième faction 100 euros de points boutique la troisième bien entendu vous avez compris 85 euros de points boutique et on continue comme ça pour cette version-ci nickel ensuite euh Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre qui est plutôt intéressant sur... Ah oh oui, cette fois-ci, on a un support Discord. Donc, si vous voulez rejoindre notre serveur Discord pour avoir à l'affût de tout, etc., ça peut être cool si vous avez Discord, vous pouvez faire des amis, etc., sur le serveur. Donc, euh, on a des nouveautés sur le serveur. Donc, on va commencer avec euh, les grosses nouveautés qui est euh, l'alambic euh, de potions. Donc, l'alambic de potions, c'est un alambic où -ce que vous pouvez euh, tripler vos potions. Donc, les stacker en trois. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous mettez vos potions, vous mettez votre premier ingrédient. Premièrement, ça va beaucoup plus vite, comme vous pouvez voir vous attendez que ça cuit un coup que c'est cuit, ça va vous doubler votre potion, comme vous allez voir ici. Boum, on a deux potions. On peut mettre notre deuxième ingrédient. Ça va nous faire une tri triple potion, une troisième potion, si on peut dire ça ici. Et on ne peut pas aller plus haut que trois po potions, bien entendu, sinon c'est beaucoup trop cheat. Ensuite, on va mettre euh, la Glow pour que ce soit des potions de healer. Et on va mettre le Splash. Vous allez voir que ça ne peut pas se stack plus que trois. Le petit souci avec ça, c'est que si vous les déstackez, si vous décidez de les déstack, vous ne pouvez pas les restack. C'est vraiment un avantage d'avoir ces alambics là dans votre base parce que c'est la seule façon de pouvoir stacker les potions, il n'y a pas de, de commande de slash stack ou quoi, si vous voyez, si je les déstack c'est impossible de les restacker, ça fonctionne pas, donc c'est beaucoup mieux pour vous de les garder stackés quand vous PVP, etc ça peut être vraiment utile donc je vais laisser cela pour que les youtubeurs puissent faire leur présentation plus tard, on a encore le cryptique et le bloc euh, impétable à la TNT, etc, donc ça c'est un bloc quand même assez OP, ensuite comme vous êtes habitué, on a l'armure la moins bonne qui est l'Energite, népheline, épidote et la volcanine qui est obtenable seulement au volcan donc ça c'est plutôt intéressant, on a rajouté le volcan Stick pour créer la Long Sword donc qui est une épée qui donne 14 dégâts un peu plus euh, un peu plus euh, long comme dans, sur votre écran que l'épée en volcanique normal si on compare les deux épées c'est pour ça qu'elle s'appelle un peu la Long Sword c'est que c'est une épée un peu plus euh, comme vous voyez différente elle est plus faite sur le long etc bref, vous avez compris les textures dans tous les cas vous, vous allez pouvoir faire vos propres packs de textures et les proposer sur la boutique comme je vous ai dit lors des minerais les Pharmax ils vous donnent chacun d'entre eux vous donne euh, des fortunes la Pharmax en petit c'est Fortune 5 comme vous allez cliquer droit dessus comme ça, voilà, vous voyez, fortune 5 directement, si vous cliquez sur euh, celle en éphiline c'est fortune 4, et celle en énergite, c'est fortune 3, vous avez chaque clic droit pour que ça s'active rien de très compliqué les pièces de pubis que je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez les obtenir dans les événements comme le KOTH, le temple, etc ensuite les items spéciaux on a la potion nos fort les graines de cannabis que vous allez devoir farmer énormément parce que c'est un des items qui vous donne le plus de monnaie lors de la vente dans le shop que je vous ai présenté tout à l'heure, les patates empoisonnées, les joints et les pommes en épidote qui vous donnent des effets spéciaux ou spéciaux, chacun en Maintenant, vous avez les échelles en enfin, phare, vous pouvez monter et descendre rapidement, donc c'est plutôt intéressant. Vous regardez, vous montez et vous descendez quand même aussi rapidement. Donc, voilà. Je vous ai parlé des trucs les plus principaux, ou principaux. Maintenant, on va passer au euh, spawner. Donc, quand vous achetez les spawners sur la boutique ou en jeu, maintenant, ça vous donne un spawner directement, comme ça. Vous devez cliquer euh, sur votre spawner et il se place. Vous pouvez l'upgrade jusqu'au niveau que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau 5, il va spawner 5 fois plus rapide qu'un spawner normal. Bien entendu, comme vous avez vu, ça m'a coûté de l'argent. Vous pouvez le remettre à zéro. Mais par exemple, j'ai envie de... Je suis en... au niveau 3, je me... je me fais piller ma base. J'essaye de casser le spawner avec une, une pioche. Ça fonctionne bien, tu vois pas. Je voulais juste vous montrer, j'ai fait exprès, je savais. Vous cassez le spawner avec votre main. Bon, c'est sûr qu'en game mode, ça va être un, un peu plus rapidement. Mais avec votre main, il se retourne dans votre dans votre truc ici. Vous voyez, il est retourné là. Et on va aller le placer ailleurs. Donc, attends, on va aller, genre, on va, on va le sélectionner. On va aller le placer, par exemple. Euh, tiens, on va le placer juste là. Le spawner a toujours son niveau 3. Donc, c'est plutôt intéressant. Il garde toujours son. Euh, les niveaux qu'ils ont euh, dessus. Vous pouvez les remettre vous-même à zéro si ça fait trop lag votre base, etc. Parce que ça se peut que si vous avez 50 spawners à golem, à chacun niveau 5, ça se peut que ça bug un peu dans votre chunk, mais ça c'est votre, votre problème. Quoi. Je veux dire dans le sens que vous devez gérer vos trucs pour pas que si vous avez un PC de merde, ça supporte. Le serveur, inquiétez-vous pas, il va bien supporter tout ça. Ensuite, on a euh, pas mis, euh, on n'a rien rajouté d'autre. On avait planifié de rajouter un système de blueprint ainsi qu'une caverne. On a décidé de partir sur un serveur minage. Ainsi, euh, pas de caverne et pas de blueprint, les blueprints, il y avait un petit lag quand on ouvrait la map Tu genre ça fonctionnait avec une map euh, c'était un système inédit, on va essayer de peut-être l'implanter plus tard Mais quand on ouvrait la map comme ça, ça faisait crash le joueur Donc on ne sait pas pourquoi, on n'était pas capable de régler le problème Ça faisait lag le joueur en gros Donc on a décidé de retirer ça Ensuite, les votes. Vous pouvez obtenir 50 points boutique dans les votes. À, seul, à 2%, c'est quand même énorme. Mais regardez tous les trucs que vous pouvez gagner dans les votes. C'est vraiment énorme pour quasiment tous 2-3%. C'est vraiment, vraiment bon. Il y a vraiment des trucs énormes que vous pouvez gagner dans les votes. Et c'est vraiment euh, un, un, un des trucs les plus fiers que je suis. Les récompenses journalières. Comme si vous ne savez pas vous avez accès aux récompenses journalières, vous faites slash récompense avec un S. Vous pouvez cliquer sur vos récompenses pour récupérer euh, vos récompenses ainsi de suite. Comme vous voyez, j'ai gagné 16 graines de cannabis. Mais en gros, vous avez euh, le premier jour du Nifilin, deuxième jour ainsi de suite. Ensuite, après les 15 jours, vos trucs se doublent et après 60 jours, les trucs se triplent. Si vous passez le 61e jour, je vais vous spawn un petit peu. Ça va être des items en volcanite, euh, en épidote PK. des trucs comme ça que vous allez avoir. On a, on a configuré ceux-ci en premier pour les 60 premiers jours, mais si vous vous connectez 61 jours de, en, de suite, vous allez avoir des vraiment des grosses, grosses, grosses surprises après. C'est juste qu'on n'est pas encore rendu là, donc on n'a pas encore configuré, mais des armures en épidote volcanite, ça peut sortir. On a refait les Lucky Box, donc euh, c'est pas compliqué, enfin, vous savez connaissez tous le principe des Lucky box je vais en ouvrir deux de chaque, les amis, pour vous montrer, mais en gros, voilà quoi, on a la clé légendaire qui est la clé euh, avec la petite gas de l'arme de gas, la meilleure, quoi, celle qui est la plus chère, si on peut dire ça sur la boutique, vous avez des meilleurs loot, meilleures chances d'avoir des bons loot, on a eu une volcanite, on va directement ouvrir rapidement, 16 joint et on a aussi ensuite la Lucky Box normale ici, qui vous donne euh, des moins bons loot, mais qui est quand même vachement OP, vous avez quand même des bonnes chances d'avoir des trucs euh, assez sympathiques, sachant que ceci vous pouvez l'obtenir en jeu et tous les autres aussi, donc c'est tout est obtenu en jeu, vous pouvez tout avoir en jeu, c'est qui est vraiment cool. On a eu un coffre en euh, or, donc un coffre en or qui est beaucoup plus grand. Vous avez ensuite le coffre en diamant euh, et celui en fer que j'avais bas juste au début. Donc voilà, vous pouvez les crafter, c'est très simple, vous prenez les minerais en soi. Par exemple, je vais crafter un coffre en diamant en fer, je fais juste ça. Vous pouvez les crafter vous-même, ça coûte quasi rien. Coffre en diamant, oh shit, je sais plus comment faire. What? Ok. Coffre en fer, comme ça. Coffre en or, je crois que c'est comme ça. Oui, voilà, coffre en diamant, comme ça. Non. Ah, j'ai oublié comment faire. Mais en gros, vous pouvez crafter. Je vais vous... On va faire un wiki dans le jeu, de toute façon, pour que vous puissiez savoir. Ensuite, il y a aussi un truc qui est vraiment intéressant. Si vous faites Air Warp, vous avez accès au Shop. En forge, enchant, casino. Et le casino, c'est la place qui va vous permettre de gagner masse de Donc, vous avez le barmaid qui est de retour. Donc, on n'a en pas encore terminé. Mais le barmaid, c'est un euh, bar qui vous donne des potions. Donc, vous payez par exemple cette potion-ci. J'ai payé euh, 1000$ et j'ai euh, doublé ma mise avec 25% de chance. Donc, maintenant, j'ai 2000$. On va faire des bonnes potions. Vous allez voir, ça va être cool. Et en même temps, ça vous donne des effets comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a le slot. Donc, le slot, c'est quoi C'est que vous devez enseigner 3 diamants, 3 émeraudes, 3 fer ou 3 or pour gagner. Euh, les, le fer, ça vous donne 50 points Wittic, L'or, un spawner à zombie. Un diamant euh, P4U3 epidote Et l'émeraude, ça vous donne 5 Charnel 5 volcanites et 2 volcanites Donc ce, tout ça pour 10 000$ Et vous tournez, vous, à chaque tour coûte 10 000$ Vous avez une chance de gagner sur chacun des tours Malheureusement je pense pas que j'ai gagné On va y aller une deuxième fois, pour la chance peut-être euh, Non je pense pas que ça se sent pas bon Ah oh, c'était proche quand même ici, nous en manquait juste un Let's go please Ce serait cool de gagner une fois pour ma vidéo Non ça n'arrivera ça pas, c'est vraiment difficile de gagner Mais vous avez des énormes loots et c'est pas si cher À participer comme vous avez vu encore une fois À un de gagner Donc la dernière personne qui a gagné c'était qui? C'était personne. Il n'y okay. a personne qui a encore gagné, parce ben, personne n'a encore testé j'imagine, euh, on est déjà en train de jouer donc on peut pas euh, quitter. Vous avez perdu, vous avez perdu. On peut lancer plusieurs parties à la fois si vous êtes vraiment un grand euh, addict de cela. Et ensuite, vous avez les conflits ici. Et vous avez le démineur. Donc, c'est le dernier jeu qu'on a. Donc, si vous faites slash mine, vous misez, par exemple, 500$. Et on veut quoi? 3 mines, on va dire. À chaque fois que vous allez découvrir un diamant, ça va vous donner un peu plus d'argent. Que vous pouvez récupérer en haut. On voit nos gains 527. On va y aller pour... Ah, oh, on a tombé sur un TNT. Donc, malheureusement, on a tout perdu. Mais si on recommence... Ouais, il faut attendre, il y a un cooldown, bien sûr, vous ne pouvez pas les enchaîner comme ça. Mais euh, si vous recommencez, vous pouvez peut-être récupérer de l'argent. Ensuite, aux sorties PVP, on a décidé de vous proposer un random TP. Donc, vous TP vous, vous cliquez ici, vous avez accès au Warp, comme je vous ai montré avec la petite plume en bas. Ou sinon, vous pouvez euh, avoir accès à plusieurs coordonnées. Donc, vous pouvez TP en 8000, 10000 si vous voulez augmenter, etc. Ça augmente euh, pas plus que 10 000, voilà, vous avez le shop pour PVP, donc comme vous voyez ici, le shop comme d'habitude, vous avez les under chests, les trucs comme ça, table de craft qui est truc utile, ensuite, dans la warzone, on a trois trucs plutôt intéressants, on a le, le temple, donc le temple qui est un event euh, PVP où -ce que vous avez des cristaux comme ça qui spawnent, comme vous voyez, vous les tapez, ils se détruisent, euh, avec une durabilité de vie, c'est juste que là, je sais pas s'il y a un petit problème avec ça, mais euh, en gros oui, ils ont une durabilité de vie, vous les tapez jusqu'à temps que la vie soit ex euh, terminée, le dernière personne à taper soit un item dans la liste des loot Donc les loot comme je l'ai dit, c'est des points boutiques, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, l'event le plus important de savoir, qui est le volcan. C'est la seule façon d'obtenir de la volcanite, soit ça, ou dans les euh, autres événements que je vous ai pr présenté comme le temple, le caoutchouc que je vais vous présenter après. Mais en gros, voilà, vous avez ici le volcan. Le volcan, qu'est-ce que c'est Je vais vous en démarrer un, ça va faire un gros bruit. Volcan, star, volcan. Boum, un petit bruit. Et là, on a des minerais qui spawnent autour. La, la différence de l'ancienne version, les amis, c'est que cette fois-ci, il y a 200 points de spawn de minerais. Donc, c'est vraiment énorme. Et il y a 6 minerais à la place de... Euh, on va juste se heal vite fait comme ça. Il y a 6 minerais à la place de euh, seulement euh, 3. Comme à la dernière version, on avait 3. Donc là, c'est vraiment difficile à en trouver les minerais. Donc, euh, je vais essayer d'en trouver un pour la vidéo. Mais c'est vraiment épique, excessivement difficile à trouver. Vous allez voir avec moi si vous en voyez un en ce moment. Laissez-le dans les commentaires. Mais moi, je le vois pas. Euh What the fuck, j'en vois aucun minerai pour l'instant, euh, on va peut-être en trouver les amis, ça sera pas long, c'est vraiment difficile, imaginez-vous, je suis en game mode en ce moment, et j'arrive pas à en trouver un, donc imaginez si vous êtes en train de farmer, etc, à genoux, euh, à pied je veux dire, avec, ah euh, il oh, y en a deux ici, regardez. Il y en a un ici. Voilà. Et... Ah non, je pensais que ça en était un, mais non. On a un, un minerai. Donc, vous arrivez en game mode zéro. Vous, vous prenez une pioche euh, dans une euh, pickaxe. Vous prenez votre pioche. Vous devez miner. Ça prend un peu de temps à miner, mais avec une efficacité 5, ça va encore plus vite. Vous minez tranquillement. Mais vite euh, sûrement le minerai de volcanite. Un coup qu'il est à vous, c'est quand même dur à miner le volcanite comme vous pouvez voir avec une pioche en diamant. Mais avec vos trucs efficacité 5, euh, pharmax, épidote, etc. Ça va beaucoup plus vite. C'est juste que moi j'ai pris une pioche en diamant pour vous démontrer. Bon on a bientôt fini de le miner, il reste que quelques secondes encore. Et voilà, je reçois un volcanite dans mon euh, inventaire, ensuite je peux continuer à farmer les autres volcanites, ou je peux tout simplement partir. N'oubliez pas par exemple les amis que vous avez euh, des dégâts de shit ici, donc si vous êtes en haut du volcan, vous faites knock tout en bas, rip vous. Donc c'est conseillé de prendre des potions d'anti-fall, je vous ai présenté juste avant. J'en vois pas vraiment d'autres, hein. il y en a peut-être d'autres, mais je les vois pas. On va aller peut-être à l'intérieur du volcan, il y en a aussi qui se pondent à l'intérieur du volcan... Euh, ça spawn vraiment partout, les amis. Donc là, j'en vois pas d'autres pour l'instant. Euh, mais on va sûrement en, en trouver d'autres euh, plus tard dans le futur. Mais bon, voilà. J'en ai déjà trouvé un. C'est déjà super rare d'en trouver un. Donc, euh, quand il y aura 200 personnes à, à l'event, vous allez voir que c'est pas si simple à trouver. Je vais stop le volcan parce qu'on est en train de faire la génération de la map. Ensuite, on a le KOTH. Donc, on a le KOTH village. Donc, qui est juste de ce côté-ci. Je vais, je vais vous mettre les coordonnées au spawn. Il y aura un... Comment on appelle ça Un hologramme avec les coordonnées au spawn, n'inquiétez-vous pas. Ici, on a le KOTH village. Donc, c'est un petit village qui vous propose un KOTH à l'intérieur. Quand vous démarrez le KOTH... KOTH, start KOTH, vous avez. Whoop là, ok, il n'est pas, euh, pas démarré. Quand vous startez le KOTH, vous avez, euh, comme vous voyez ici, la, euh, le scoreboard, etc. Ok, désolé pour la petite coupure, donc voici vos récompenses. J'ai ouvert le coffre, mais il était. Les overbars ne sont pas encore configurés, ne t'inquiétez pas, ça va être configuré. Pour l'ouverture, on retourne au spawn. Et voilà, les amis. Je vous présente K-Faction, Vous avez les commandes que vous connaissez, slash TeamSpeak. Vous avez aussi euh, slash Discord pour vous inviter au Discord, etc. Le TeamSpeak va être changé. C'était avant. Ça, c'était le... pour iFactions. Mais tout va être changé. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, merci à tous ces amis de, pour le support que vous apportez à euh, K-Faction. Je voudrais aussi remercier euh, certains youtubeurs en particulier. Donc Ciox, Flaws et euh, Press. Et les autres youtubeurs qui, qui vont faire des vidéos, pour l'instant c'est ceux-ci qui m'ont confirmé qu'elle allaient faire des vidéos sur Covaxion. Merci à vous les gars, et puis merci à chacun d'entre vous qui va venir sur le serveur lors de l'ouverture qui aura lieu le samedi 13 à 16h. Donc j'en ai pas dit depuis tout le début de la vidéo, j'espère que... Ça vous fait plaisir. Mais samedi, le 13 à euh, 16h, on vous attend sur K-Faction. Euh, le Launcher va être disponible sur le site dans les prochains jours. Vous pouvez poster aussi votre candidature pour devenir Elpar. Et vous pouvez nous rejoindre sur le Discord ou le TeamSpeak du serveur. Tous les liens sont dans la description. Je vous aime les amis, c'est icon. Ciao, ciao.